Et puis près où, puis près qu'à où Mais Seigneur Dieu, t'en prie s'il vous plaît, qui jeune fille qui a besoin, vous serrez le plus près, qui jeune garçon qui a besoin, vous serrez le plus près, vous le résister, amen, alléluia, et t'en prie s'il vous plaît, vous le dire, les péchés, camper, bonne force, vous me résistez, les péchés, camper, bonne force, vous me résistez, mets prie s'il vous plaît, au nom du sang verset de Jésus-Christ, nous faisons bagaille la carotte, nous faisons bagaille la carotte, Père d'amour, t'en prie s'il vous plaît, si Baba grâce, nous pas mais Père d'amour, n'importe où. Non, mais on. On toucher, nous sommes à l'âge de, de nous avons de de Nous touchons, nous n'a Nous allons traverser tant, temps Par de, de nous, des Et par paroles démoniaques Et par les parole. monde sur la vie Amen, ça fait Job dit Je reconnais que tu peux tout Je reconnais que tu peux tout Et rien ne s'oppose à tes pensées Mais prie s'il vous plaît viens en dans nous la grâce de la résistance Pour nous faire route là, contre les assauts de l'ennemi Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions Qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen Levez-moi, crie Alléluia. Levez-moi, levez-moi, levez main. Ou même qui tape la prière, levez-moi. Crie Alléluia. Crie, Alléluia. Crie, Alléluia, gloire. Crie, Alléluia, gloire. Crie Alléluia, gloire. Crie Alléluia, gloire. Au pour lui dit, je me crie, louez, soit l'éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Crie Alléluia, gloire Amen, Amen. Crie Alléluia, gloire Crie Alléluia, gloire Crie Alléluia, gloire Alléluia, c'est le cri des sauvés. Crie Alléluia, gloire Alléluia, gloire Crie Alléluia, gloire Fais l'esprit de parole ça, fais nom de parole ça, fais corps de parole ça. Alléluia, gloire! Amen. amen, amen. Alléluia, gloire! Crie Alléluia, gloire! Crie Alléluia, gloire! Gardez, s'en Sang, seulement on mettre motivé l'esprit et le corps, bon Dieu dans le ciel, les gens quand on capacité pour nous dire ça. Et on déjà plongé, maladie guérie. Crie Alléluia, gloire. Crie Alléluia, gloire. Amen, Amen. Crie Alléluia, gloire. Crie Alléluia, gloire. Crie Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Crie Alléluia, gloire. Crie Alléluia, gloire. Gloire à Jésus. Nous bénissons Jésus-Christ après-midi. Hein, de façon très très spéciale. Nous sommes capables de dire bon Dieu nous en fils' n'est-ce pas? Oui. Il est grand, il est merveilleux. Et comme nous connaissons là, nous continuons à lancer une somme de combat pour le pays d'Haïti. Oh, n'abdou que ke votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus-Christ. Alléluia. Nous connaissons que, Amen, victoire finale là, c'est pour nous les chrétiens, n'est-ce pas? Nous continuons à lancer somio côté ne pas arriver. C'est pour somio continuer à faire des gars. C'est pour continuer, Alléluia, enchaîner des moyens, pour plonger dans le fond l'abîme. Et tout le monde qui campe. Contre eux. Amen, amen. Pays ça. Et nous connaissons que Jésus-Christ. Amen. Nous avons une minute pour déposer le pied dans le pays d'Haïti. Alléluia. Nous avons le Somme 3. Pasteur Gensli Joseph. Le Somme 7. Frère Papouch Jean. Le Somme 12. sœur Esther Charles. Le Somme 27. Frère Cédric Joseph. Le Somme 91. Frère Charles Son-Louis Jacques. Le psaume 94, pasteur Junias, et le psaume 109, pasteur Glésil Vilner. Qui s'allie Qui s'allie Psaume 3, ô oh, éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi Combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès des dieux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 si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi. Si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause. Que l'ennemi me poursuive et m'atteille. Qu'il foule à terre ma vie. Et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô éternel, de ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'éternel juge les peuples.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 Et que les pauvres chémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte les saluts à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au croisé, et cette fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la c'est ce règne parmi les fils de l'homme. Amen. Amen.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 Il m'évoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Je le glorifierai. Je le rassasierai de longues jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Psaume 94. Dieu des vengeances éternel, Dieu des vengeances, paraît. Lève toi juges de la terre. Rends aux superbes selon leurs œuvres. « Jusqu'à quand les méchants, ô éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils »« Ils, ils discourent, ils parlent avec arrogance, tous ceux qui font le mal se glorifient. »« Éternel, ils écrase ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. »« Et ils disent, l'éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. » Prenez-y, God, homme stupide, insensé, quand serez-vous sage? Celui qui a planté l'oreille ne tendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence, l'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont faines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la force soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône Eux qui forment des dessins iniques en dépit de la loi, ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia Qui s'allie. Qui s'allie.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 Il se tient à la droite du pauvre Pour le délivrer Allo capé, allo capé, allo capé pendant maison, pendant maison, on va balancer Amen. pas oublier. Sou à continuer à faire des gars. Sou à continuer à travailler. Pendant mais on Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Pendant maison, on Qu'est-ce que c'est que non que amen amen c'est la c'est que La amen. de que la que c'est que Amen, amen. Amen, je ne mourrai pas Et je raconterai Balancez-moi, balancez-moi Mon nom va le pousser, cria Balancez-moi, balancez-moi balancez balancez On est léger. Quel bel kebbel kebbel, quel bel kebbel kebbel, quel bel kebbel kebbel, quel bel kebbel. C'est pour sauver ça yo, amen amen. C'est pour restaurer victime yo. Alléluia, pour montre yo le vrai chemin. C'est pour sauver yo, attaquer bandi yo, bandi non protestant, alléluia, bandi dans l'état, bandi dans politique, bandi dans le douane. Amen amen, bandi dans boucherie. Allé Alléluia, luia' vos nous et vous l'attaquez au et vous l'attaquez alléluia c'est pour sommes mieux aller du feu et vous sommes mieux aller en volcan et vous sommes mieux aller alléluia alléluia en tremblement de terre et vous sommes mieux aller en tremblement des eaux et vous sommes mieux aller en tsunami et vous sommes mieux aller en astéroïde et vous sommes mieux aller amen amen amen en tempête en, en tempête en, alléluia amen amen amen tempête de feu et vous mieux faire des gars, pour continue à Faire des gars, Alléluia, si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Si tu crois, tu verras La gloire de Dieu, Alléluia, si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Alléluia, si tu crois Tu verras, Alléluia, si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Et pour continue à travailler, c'est bien travail' travailler Dans 10 départements géographiques du pays Pour à Avataquer tout démon Dragon bleu, dragon rouge Alléluia, c'est pour des gars pour Alléluia, Amen, Amen, Amen, Des cafets, des dans mon évision, des cafets, des cafets, mon cafets, en bas des cafets, dans cafets, mon Dans dans mon Alléluia, Alléluia. oui, on nous crie Alléluia Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Bon Dieu béni Alléluia Amen Disposé au moment arrivé. Et pour nous savourer la parole Avec notre frère Ismaël Noël Et dans l'étude biblique Parmi la parole de Dieu et vivante et efficace, plus tranchante qui depuis quelconque, à quelqu'un qui tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Prends caillou, prends bibou, disposons avec le frère Ismaël Noël dans l'étude biblique. Amen. Allons dire gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La paix, bon Dieu, avec nous. Amen. Nous dis bon Dieu, merci pour faveur et grâce. Li nous après-midi, hein? nous sommes capables présents pour nous continuer à étudier parole. Nous saluer tous les amis qui ont écouté à travers Radio Changement, tous les rad... amis qui ont écouté à travers TFUREV et toutes les amis internautes. Nous sommes bienvenus après-midi dans hein, la série d'études. n'a continué autour de concept qui c'est la crainte. La crainte. Des dieux et la crainte des hommes. Bon Dieu, bénis l'Église là. Mais juste avant même que nous entrons dans l'étude là, nous invitons au fin de yeux pour nous dire quelques paroles à la gloire de Dieu. Qui t'aime tant de voix ou pipi Qui t'aime qu'un ou Pipli, amen, mouèvle collé collets sous. Pipli, rétablie beaucoup, dis ça, c'est l'été, c'est moi, amen. Rétablie beaucoup, c'est l'été, qui t'aime tant Amen, amen, amen. Qui t'aime tanté? Waouh. Bimbi. Amen. Qui t'aime bien. Bimbi. Mouen vle kolé. Mouen vle kolé. Besou. Bimbi. Rete, rete. Rete, bako. Sete. Amen. La paix, bon Dieu, avec nous, l'Église. Encore, nous dit bon Dieu, merci parce que nous gagnons faveur pour nous capables avec vous, pour nous continuer à étudier parole, bon Dieu. Nous sommes déjà arrivés avec un personnage qui est assez extraordinaire. C'était le serviteur Job. N'oubliez pas, oublié, thématique là, c'est la crainte, la crainte d'abord de Dieu et également la crainte des hommes. Je vais un petit rappel, bien rapide, dans définition qui était faite pour la crainte sur le plan lexicologique. La crainte, c'est le sentiment de quelqu'un qui craint. l'on parle de crainte sur le plan lexicologique, il est tout simplement dit que ce sont des gens qui ont un sentiment de crainte. Mais sur le plan spirituel, nous t'œu ensemble avec vous. Également, la crainte l'y définit comme la crainte est un niveau de respect et de tremblement pour un supérieur, c'est-à-dire parler avec un supérieur dans son sens selon et non selon soi-même. C'est définition de la crainte. Sur le plan spirituel. Mais également, je tiens à dire où, dans la série d'études, lorsque nous parlons de crainte, c'est important. Ce n'est pas tout le monde qui a la même signification. Le thème hébraïque qui définit la crainte, il y a plusieurs. Mais dans le cas d'études, il y a deux. Nous avec ou Puisque dans l'intervention, n'a fait avec ou après-midi. Nous prenons le pour nous faire différence à vous. Crète, thème hébreu qui traduit le mot Crète, non, non en premier temps, il c'est pas Chad. Pas qui signifie la peur, qui signifie terreur. Tandis que étude dans lui-même, Chita sur la Crète, mais avec cette connotation. Qui c'est profond respect, mot ça lui-même qui c'est yeda. Ça veut dire que les wapli en français, chaque fois où crainte, il n'y pas toujours la même connotation. Vous prenez ça dans le texte ensemble avec moi tout à l'heure, puisque vous prenez que Job, que nous t'ai commencé à étudier ensemble avec vous, nous dit que c'est un homme qui a crainte, mon Dieu, et pour prenez plus devant, lorsque nous prenez pas parler d'eux. Crète à un moment donné, le pape signifie profond respect. Il prend bien une autre connotation. Dans le point que nous avons avec la dernière fois que nous étudié, dans le cinquième point, nous avons dit que malgré la souffrance atroce de Job, il retient sa bouche. Nous avons point ça comme dernier point lorsque nous avons étudié la semaine dernière. Eh bien, Job, qui est en pile de difficultés, qui te connaît des moments assez difficiles au point que nous sommes venu avec, après ça, pour nous te parler de Job, deuxième version. Puisque Job, dans le premier temps, il a mené une vie qui extraordinaire, une vie de luxe, une vie où tout le monde marché bien pour lui. Et puis, à un moment donné, tout le monde a changer dans la vie Job. Est-ce que vous dis à l'église? Au moment donné, Job, en première version, Job te gagne tout petit. Li. Job gagne dix belles petites. Job bon, bonne et belle madame. Job te possédé en pile bien. Et puis à un moment donné. Ou t'as même dit en un clin d'œil, Job perdu toute bagaille. Et malgré Job fin perdu tout bagaille, ça y est, il dit, l'éternel m'a donné. L'éternel m'a ôté que le nom. De l'éternel, c'est là que nous sommes arrivés. Nous continuons à passer dans le chapitre 3. Maintenant, puisque Job, dans la phase que nous sommes là, c'est un Job qui a perdu toute petite. Dans le chapitre 3, nous avons fait avec un Job. Madame n'a pas compris ce qui passé passé. Et Madame n'a a dit des paroles que Job n'a pas arrivé à digérer. Nous avons parlé de un Job qui n'a une circonstance côté que, eh ben, tout ça, lui-même, il était connu avant, lui a tout changé. Et me la question qui t'est posée lorsque nous t'avons clôturé la dernière fois, nous te dit, Job, malgré tout sa il t'a dit, c'est pour nous l'Éternel béni. Et question qui t'es posée avec toute l'Assemblée, si ou même vous avez un place Job, où tu traversé toutes tes prouesses, est-ce que encore tu t'as capable toujours bénir le nom de l'Éternel Moi, pas qu'à répondre à la place, où, mais chaque monde yo a appelé pour yo faire une expérience dans la vie chrétienne. Dans Job chapitre 3, le verset 1 pendant que nous continué, nous dit que ça qui est arrivé, Job, là, il était arrivé justement parce que Satan était jaloux de Job. Est-ce que l'Église bon Dieu avait là? Ça arrivait dans la vie de Job eh bien, parce que Satan lui-même était jaloux de Job et il allait côté l'éternel. Nous ne pouvons pas entrer dans le détail. Il dit que Job eh bien, est servi parce qu'il a fait Job bon. Parce que Job est une belle petite, une belle madame. Et puis, Job a bien pile bien, Job son grand -aigre. Et parce que a fait Job a marché, Job a servi. Et puis, Satan lui dit e, ben, Bon accès, bon permission pour que moi atteigne. Et puis, il dit Moi, j'ai garantie, moi, j'ai assurance que Job a maudit en face. Dans Job chapitre 3, dans verset 1er, il dit Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de ça. Est-ce qu'elle maudit l'éternel? Qui ça le maudit? Le jour de sa naissance. Moment tellement difficile pour Job. Job tellement dans un moment compliqué. Job tellement pas comprendre ce qui a passé. Pas oublier non? Satan te dit, la maudit l'éternel. Mais le fait est que Job ce n'est pas maudit, le patamod dit l'éternel vrai. Autrement dit, humainement parlant, conditions réunies. Est-ce que l'être de ce bon Dieu avait hein? dit, tout élément prend place dans un seul jour?